Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur une petite intervention d'un petit nid de frelons asiatique Alors, on est le 28 septembre et c'est pas normal d'avoir des nids aussi petits Donc je vais vous montrer où il est ah, Il est juste tout en haut, tout petit donc, je vais m'habiller, mettre l'échelle et on va aller traiter ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller traiter ce petit nid. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas normal d'avoir des nids aussi petits en septembre, en fin septembre, début octobre. C'est pas normal. Donc, pour moi, c'est qu'il se passe des choses bizarres. Alors, Etienne LGF et euh, DGF en ont déjà parlé dans leur vidéo, qu'ils avaient remarqué des petits nids aussi. Donc, pour moi, c'est soit c'est un mec qui a détruit un nid euh, sans, sans le laisser, ça veut dire qu'ils ont enlevé le nid directement, et du coup, ben, les frelons qui sont à l'extérieur, ben, ils ont reconstruit un nid en urgence. Ou sinon pour moi ça peut être aussi une deuxième solution eh bien, Que le frelon évolue et change de comportement Mais ça il faut que je sois sûr et certains vont en parler Donc je pense que j'appellerai Étienne en fin de saison Et on fera un petit point pour voir s'il pense pareil que moi Là je m'approche du nid, je vais vous montrer Vous voyez il est juste là Voilà la taille d'un ballon de foot hein Voilà, donc c'est pas normal du tout d'avoir ça ici Donc on va faire le petit traitement des familles Ouais, ils m'ont repéré, ça y est Ça, hein compris sur Youtube Vous hein. gâché les images. Bon, Comme je vous ai dit, voilà, je pense que pour moi le frelon il évolue. Euh, J'ai l'impression qu'en cours de saison, la reine, elle pond des, des futures reines. pour euh, la même saison, au lieu d'attendre des reines pour la saison prochaine. Normalement euh, la reine, en fin de saison, elle va, elle va désigner des futures reines pour la saison prochaine, où ces reines vont partir en hibernation. Et là, j'ai l'impression qu'en courte saison, ben, ils arrivent à faire des nids, euh, on va dire secondaires, mais euh, avec une autre reine. Ou sinon, comme je disais, c'est bon. Voilà. Quand il y a beaucoup de sociétés aussi qui traitent les nids et qui les enlèvent de suite, ben, automatiquement, ben, les autres frelons, qu'est-ce qu'ils font ben, ils... ils font un nid en urgence, voilà. c'est un instinct de survie. Ils fabriquent quelque chose ailleurs. et donc du coup, plus petit. Donc quand vous traitez un nid, il faut toujours le laisser. Ah, vous êtes chiant quand ah. même. On va parler devant la caméra. Allez, Maintenant, il faut laisser agir. Le nid va se détruire tout seul. Toute la colonie va rentrer dans le nid. On va se faire avoir Et on détruit une colonie entière un de frelons. Bon allez, voilà les dédés. L'intervention est terminée. Euh, ben, J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, je vous ai dit... Alors, on est le 28 septembre, c'est pas normal d'avoir des nids euh, aussi petits à cette époque de l'année Donc euh, voilà, voilà mon opinion sur ça euh, Je pense qu'il y, hein, qu y a quand même pas mal de sociétés qui traitent les nids et qui les enlèvent de suite Ou des gens qui traitent eux-mêmes le nid avec des bombes. Hein. Ça aussi, il faudra un jour en reparler de ces bombes pour traiter des nids de frelons C'est quelque chose quand même de très dangereux Quand je vois qu'il y a des vendeurs euh, dans des gammes verts, des trucs comme ça Qui proposent aux gens de traiter les nids directement avec des bombes, Ça, ça me fait peur un peu tout ça vous pouvez me dire un petit message dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi, d'acheter de, des bombes pour traiter des nids, que des vendeurs vous proposent de ça. Voilà, donc là, bah évidemment, la fin de la saison, pour que j'en parle avec Étienne, euh, j'essaierai de l'appeler euh, pour qu'on fasse un point de son côté, de mon côté. Donc, euh, petit bisou à toi, Étienne. Je sais que tu es à fond, comme tout le monde, hein, parce que là, cette année, c'est une grosse année. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt, les dédés. Bisous.